Bonjour tout le c'est Winman. content de vous voir, aujourd'hui on va faire une review SQDC, la 219e, grâce à Dominique de Portneuf. Je vous présente le Island Sweet Skunk de Saint-Raphaël, 71. Toujours un plaisir, euh, merci à Dominique et bonjour à tout le monde de Portneuf. J'ai été voir euh, sur ma map, j'étais pas trop sûr, Portneuf c'est entre Québec et Trois-Rivières. Le Highland Sweet Skunk de San Rafael, la grosse question que tout le monde se pose, est-ce que c'est le même Highland Sweet Skunk qu'il y a dans le cabaret de la marque Altavi? Euh, la grande raison pourquoi on se pose cette question, c'est que Altavi et San Rafael proviennent tous les deux du même producteur, le même fournisseur Med Relief. Donc. Euh, on sait que Med Relief appartient à Aurora. Aurora a acheté Med Relief pour plus de 1 milliard de dollars là, il y a quelques années. Donc, euh, le Highland Sweetscon qu'on a ici, là, ça a été euh, enregistré à 16,58% de THC. Donc, 16,58% là, euh, pas moins, pas moins. Hein? Quand on fume beaucoup, là, euh, on veut que ce soit efficace. On dépense là ici quand même là euh, 30 dollars et 50 sous donc on, on veut on veut euh, on veut avoir une belle expérience on veut que le, le, le buzz soit quand même assez euh, présent hein, on sait qu'en bas de 15 en bas de 15%, là, bas de 15 de THC pour un consommateur régulier euh, des fois ça peut être euh, un peu faible donc euh, 30 dollars et 50, la compétition, c'est la compétition, on pourrait dire la compétition à l'interne hein, la compétition à l'interne de la compagnie Med Relief. Euh Altavi, c'est plus cher. Euh, c'est 34 dollars et le San Rafael 30 et 50. Donc presque là, que 4 dollars de plus, là 3,80 de plus pour Altavi. Donc rapidement comme ça, je verrai pas pourquoi euh, même même si on n'a pas essayé aucun des deux produits j'ai essayé le cabaret euh, l'année dernière euh, pardon, mais si on n'a pas essayé aucun des deux produits puis qu'on on apprend que les deux c'est le Highland Sweetskong et qu'on sait que le même fournisseur Med Relief pourquoi payer dollars 3,80$ on s'en va avec San Raphaël. de plus San Rafael a une réputation euh, de, de, de top, top quality, euh, rapport qualité-prix. Sandra raphaël on sait que Winman euh, les met en haut de la liste, rapport qualité-prix pour euh, ce qui est euh, des fournisseurs à la SQDC. Je vais ouvrir ça immédiatement. On va regarder ça ensemble. On va essayer de regarder ça à la loupe de plus près. Donc, je pense que les terpènes ici, là, c'est très intéressant. Myrcène, absolument, là, j'aime beaucoup la myrcène. Pourtant, la myrcène, c'est écrasant. Hein? Et puis ici, là, on nous indique... Non, non, non, non, non, non. Désolé, désolé, désolé. C'est la myrcène. Et puis, on nous dit... Euh, hybride, hybride. Euh, et pourtant, la myrcène est aussi la terpène dominante dans euh, le Island Kong de altavi Mais pourtant... C'est un sativa avec la myrcène. On sait qu'il faut absolument avoir en bas de 0.5 de 1%, là. la moitié de 1% pour pas que l'effet de la myrcène nous écrase. Donc, si la myrcène est la dominante, et puis qu'il n'y a même pas 1%, les autres terpènes doivent être vraiment très faibles. Mais pourtant, je suis convaincu que ça va sentir. On m'a dit que ça sentait bon. Arôme naturel, sucré. Donc, euh, ça ferait peut-être penser là. Euh, à étoile polaire, CBD. On a ça. Sucré, euh, fruité même. Terpinolène, je pense que ça représente de fruité. Pinène, cariophyllène. Caryophyllène, c'est la quatrième terpène. Donc, vraiment un peu de caryophyllène, Mais rapidement comme ça, je le sens pas. Je me rends jusqu'à pinène. Moi, je sens la troisième la plus prononcée, pinène. Mais c'est agréable. Donc, pinène sucrée. sucré. est-ce que c'est terpinolène la myrcène, euh, ça veut dire myrcène, c'est un genre de floral. La misère, la misère. Pourtant c'est pinène sucré. Cannabis est vraiment imité, euh, vraiment décevant pour ça. Je reviens de ça rapidement. Ok, on sait qu'il y a du tricôme. On sait qu'il y a du tricôme. C'est résineux, c'est colle. Donc, est-ce que ça serait un bon produit pour euh, faire euh, de la wax, hein, du concentré, de la rosine. Peut-être. Peut-être. Donc, on regarde ça ensemble depuis près. Ok, on est de retour. Euh, écoutez, vraiment déçu, vraiment déçu de San Rafael. Là on est tanné, euh, c'est toujours comme ça maintenant, là. on n'a plus des grosses cocottes, c'est toujours toujours du petit sac comme ça, euh, toujours là, avec des petits bouts de branches comme ça, là. écoutez, euh, on a tellement eu des mauvaises expériences avec le Purpostral. Euh c'est incroyable, le chitral est vraiment boudé là, euh, des abonnés de Winman, euh, très très déçu du chitral. là ici on a le Island Sweet Skunk, euh, Écoutez, j'aimerais que San Rafael prenne tout ce cannabis-là et puis qu'il nous vende ça dans des 28 grammes avec un bon prix. Parce que quand qu'on paye 30 dollars pour un, un, un 3.5, euh, si on ramène ça là, à un once à 28 grammes, 30 x 8, c'est 240 dollars de l'once. C'est trop dispendieux pour du cannabis de cette qualité. Euh, On ne veut pas des choses comme ça, là qu'est-ce qui se passe avec Saint-Raphaël, est-ce euh, que c'est juste le Québec qui est comme ça, ou c'est partout au Canada? <rire> Écoutez, je le sais, c'est du cannabis de qualité, il y a du tricon ça va être goûteux, le buzz va sûrement être bon, mais avec des meilleures cocottes, là, ça nous rassure, pis ça, ça, doit être, ça doit être meilleur que ça, une grosse cocotte pleine, là, sans, entre vous et moi, là. Faudrait vraiment là, que ça soit plus accepté de, de, des affaires comme ça. Écoutez, euh, moi je peux t'avoir 10 cocottes. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 25. C'est beaucoup trop. Là. Tu comprends-tu? C'est, Ça n'a aucun sens. Euh, j'en veux pas de ça. Tu comprends-tu? Ça revient à 240$ long. C'est trop cher. Si on le regarde de proche, on peut en tirer des qualités, c'est sûr, c'est sûr. On va du fun et du cannabis comme ça, je peux comprendre, mais... Là, je pense qu'on est dû d'avoir des produits euh, 28 grammes de San Rafael, et puis que ce soit ces genres de produits-là qui soient dans le sac, avec un prix ajusté, euh, pour que tout le monde soit gagnant. Parce qu'à un moment donné, là, les gens ils vont être tannés, et puis, on n'en on, on voudra plus de ça, là. Widman n'en achète plus du Stral. Écoutez, les trois dernières fois que j'ai acheté du Stral, toujours, toujours, toujours des affaires comme ça. Puis même, peut-être un petit peu pire que ça avec le Stral. Euh, je sais que plusieurs d'entre vous ont dit que le San Rafael, le Pinkush, le Pinkush de San Rafael avait peut-être des petites cocottes comme ça. Mais quand même, quand on regarde avec des lunettes d'approche, avec une loupe, le Pink Couch de San Rafael, c'est un produit exceptionnel. Euh, je n'ai jamais vu de petites branches. Je ne sais pas si c'est si qu'ils en produisent moins le Pink couche, Mais écoutez, euh, même si c'est des petites cocottes, des fois le Pink couche, euh, peut nous décevoir. Mais quand on le fume, Sandra euh, Rafael nous surprend toujours. Alright, on en allume un. Ok, c'est le moment. On va en égrainer un. Euh, je vais utiliser le papier zigzag, un original. C'est du sérieux. Faisait longtemps là, que je n'avais pas acheté ça. J'ai remarqué là, que l'emballage est différent. Là. Le, avant, il y avait un genre de, de pêcheur avec une barre, avec un joint en bouche. Je ne sais pas si on ont enlevé le dessin à cause du joint et que la réglementation a changé. Ben, ça donne plus de classe, hein? on dirait. Euh, on dirait c'est la montée de, de classe, finalement. Donc, c'est sûr il faudrait essayer le cabaret tout de suite après. Euh, après avoir essayé le Island Sweet Skunk. pour savoir si c'est la même chose. Écoutez, ça serait effrayant hein, que ça soit le même produit. Euh, 4$ de plus, dans la même compagnie. Pourtant, il y a des petites différences dans les terpènes, j'imagine que c'est comme exo, qui ont pris le cabaret qui est le Highland Swisscombe puis qui ont fait une modification de 10%, qui ont fait un croisement avec une autre variété de cannabis pour essayer d'améliorer le produit. On va regarder la différence des THC entre le cabaret et le Highland Swisscombe. Ici si on a eu 16.58 on aurait pu avoir plus que ça. Écoutez, euh, on aurait pu avoir entre 15 et 22. J'ai eu 16.58, juste 15 et 22. Et puis, euh, le cabaret entre 17 et 22. Donc, ça fonctionne pas, ce que je dis. Euh, il a pas été amélioré, le Highland Sweetscomb, parce que, on avait le cabaret entre 17 et 22. Et puis là, il y a le Highland Sweetscomb rencontré entre 15 et 22. Donc, euh, il parle du THC inférieur. Donc, c'est pas vraiment une amélioration. J'imagine que les compagnies euh, veulent des, des produits avec du THC plus élevé. J'imagine que ça doit plus vendre. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent du THC élevé. Moi, présentement, ce que je recherche, c'est pas du cariophyllène. Déjà là, en partant... Si tu me dis, hey, j'en ai un, 25% de THC, un Indica. Aïe, ah, yeah, je suis intéressé. Cariophyllène. Ah, oublie ça. Oublie ça. Oublie ça. Terpène en premier. Terpène en premier. C'est sûr que je vais être le Myrcène présentement à, à chaque fois que je regarde le, le, le, le produit, c'est Myrcène. Puis là, c'est ça que j'ai ici. Terpène dominante, Myrcène. Quand on lit sur les flics, euh, c'est supposé nous réveiller, c'est énergétique. Je vais vous lire exactement là, ce qu'ils nous disent. Le Island Sweet Skunk, parfois appelé Sweet Island Skunk, est une variété Sativa. Donc, euh, déjà là, une petite différence avec le site de la SQDC qui nous dit hybride. Encore là, peut-être que c'est la compagnie qui ont pris le produit, qui ont fait une modification, euh, une légère modification, euh, comme Exo fait avec son AK-47. Et puis, ils ont laissé le nom euh, Island Sweet pour ne pas euh, inventer un nom qu'on ne connaît pas, vu qu'il y a juste une petite différence. Donc, ça siva va ici, euh, que les consommateurs apprécient pour ses effets énergétiques. Donc le myrcène à l'intérieur ne doit pas être en grande quantité. Parce que si le myrcène est en grande quantité, en général, le myrcène est supposé nous, euh, nous endormir, de nous euh, relaxer. Hein? J'avais trouvé le mot tantôt, là, euh, le mot exact. Ça nous calme, ça nous calme. Encore merci à Dominique de Portneuf. On allume ça ensemble. Le Highland Kong de San Rafael. 30,50$, pareil comme le Pink Kush, Pareil comme euh, le Dela Hayes. Hum. Ça fait longtemps que j'ai fumé le cabaret. Mais je me rappelle que goût est agréable. Puis je sais pas pourquoi. Mais j'avais acheté ça au début de la légalisation. Puis je l'avais entamé. Je l'avais commencé. Puis il restait dans mon tiroir, je fumais le Delay, je fumais le Pinko, je fumais du Tangerine Dream. J'avais pris beaucoup de produits Sandra raphaël au cours des deux trois premières semaines. Et puis le cabaret, il, il a resté longtemps dans mon tiroir. Il, les produits soleil ont passé devant lui. je ai un peu boudé le cabaret. Pourtant, il n'y avait aucun cariophilène. Je ne le pas, mais... Euh... Il y avait toujours d'autres produits qui passaient devant lui. J'avais acheté un 15 grammes de Tangerine Dream. Fait que le Tangerine Dream, il passait devant le cabaret. Je viens de me rappeler parce que le cabaret, c'est un Sativa. Et puis le Tangerine Dream, c'est un Sativa que j'essayais de passer mon Tangerine Dream, je commençais à tanner hein, ça me tombait sur le cœur le Tangerine Dream, c'était vraiment trop agrume, l'arôme. Ça a-tu un goût d'agrumes en quelque part Il dit sucré. Euh, dans l'ifli, il faut que ça soit écrit à grume. faut que ça soit écrit à grume, s'il vous plaît. Euh, le signe de l'ifli, c'est comme ça. J'ai sorti la traduction en français. Pamplemousse. Euh, l'arôme fruité est souvent comparé au pamplemousse. Euh, moi, je mets tout ça sur le dos de l'orange, là, euh... bon, très bon, euh... mais dans mon cas, c'est sûr que c'est un 16.58, mais euh, je trouve qu'un délai ça, ça l'arrache, hein, ça... mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, euh, sucré, euh... pamplemousse, euh... citrus en anglais, agrumes, myrcène, euh... ça l'écrase pas, là. ça l'écrase pas, pour ce qui est du buzz, euh, pas trop le corps. Pas trop le corps, c'est plus la taille. Ouais, peut-être ça, le pamplemousse. Je mange pas trop ça du pamplemousse, mais... Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Il goûte, il goûte, il goûte, il goûte. Ils disent là, que certaines variétés de Island Sweets Kong ont une teneur élevée en CBD. Euh, en faisant des recherches à la SQDC sur le site internet, quand on crie Island sweet Kong, on sort. Ils nous sortent euh, le cabaret de Altavi. Ils nous sortent euh, le Island Sweet Kong de San Rafael. Et puis ils nous sortent ça un troisième, le Treasure Island de Soleil. Euh, J'essaie de faire des recherches sur Treasure Island, sur Leafly, sur d'autres sites internet. j'ai rien trouvé. Mais la raison pourquoi je peux je vous parle du Treasure Island, ben c'est qu'il y a du CBD. Donc, le Treasure Island doit avoir un, un lien avec le Island Sweet Skunk. Puis là, on nous dit qu'il y en a du Island Sweet Skunk euh, avec CBD. Donc, ça, ça doit être un Island Sweet Skunk qu'il y a dans le soleil. Quelque chose de genre. C'est bon pour traiter l'anxiété, l'inflammation et l'espace musculaire pour ce qui est des, du Allen sweet Kong avec CBD. Pas celui-là, là, je suis désolé. Ça a été produit au Canada par la compagnie euh, Fédération Seed Company au Canada. Donc la fédéra Fédération des Graines, la compagnie de Fédération des Graines, peu importe là, c'est très drôle, très très drôle. Euh, quand on fait la recherche encore, c'est pas très clair pour ce qui est de, des hybrides, euh, les croisements qui ont été faits pour en arriver ici. Sur les free ils ont l'air certains, c'est le seul site que j'ai trouvé qui nous dise que ça vient du euh, suite... Pink Grapefruit, mélangé avec le Big Skunk numéro 1. Euh, J'ai trouvé sur un autre site que ça venait seulement du Skunk numéro 1. Donc, euh, dans le site de Leafly, on, on nous assure là, que c'est croisé avec le Sweet Pink Grapefruit. J'avais essayé un, un nom comme ça, le Pink Grapefruit, avec euh, l'Ontario Cannabis Store. Je pense que c'était un produit de la compagnie là, qui était sur euh, la protection du consommateur, là, sur euh, près de la faillite. Là, je suis un petit peu gelé. Je ne me rappelle plus exactement. Là, où, euh, la compagnie, c'était euh, CanTrust, le fournisseur CanTrust. Hein, C'est facile, là, le petit jeu de mots, Cannot Trust. Hein, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup, beaucoup menti euh, dans les chiffres et puis euh, ils ont fait pousser du cannabis euh, dans des salles, dans des endroits qui n'avaient pas le permis, donc « can trust » ou « cannot trust euh, » sont présentement là sous euh, les pro la protection des créanciers, donc ils doivent beaucoup d'argent à, à plusieurs personnes, mais euh, là ils doivent être en train de prendre des arrangements pour pouvoir essayer de rembourser le plus de gens possible, mais la compagnie est encore en vie, et puis, euh, mais c'est pas fort, c'est pas fort. La compagnie CanTrust, celle qui avait sorti le produit que j'ai essayé, qui ressemblait au Pink Grapefruit. Euh... J'ai perdu mon fil d'idée. Donc, CanTrust, allez voir ça, voir ce que c'est rendu. C'est ça, ils s'étaient fait, il fait enlever leur permis pour faire pousser du cannabis. Euh, il avait été trop pris là, en, en flagrant délit, avec des, des délits finalement. Hein? C'est très mal dit, ce que je viens de dire là. Mais... Euh... Juste avant qu'il meure, jusqu'à temps que Cantrost est en train de mourir, Santé Canada sont, re sont revenus puis sont... Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je le sais que vous n'avez pas tout écouté mes vidéos. Je le sais. Je le sais. Mais là, vu que c'est une revue SQDC exclusive, vous êtes présents. Donc, j'en profite pour vous dire que quand CanTrust est en train de crever, Santé Canada sont arrivés puis on dit « Tiens, on t'ordonne ton permis pour faire pousser du cannabis. Fait que là, CanTrust, ils ont un, un dernier souffle, mais ils sont sur un masque euh, respiratoire. Et puis, ils m'ont fait perdre de l'argent, fait que je m'en calisse. Euh, puis, c'est des menteurs, ils ont fait euh, des délits, ils ont fait... Euh, ils ont menti et puis euh, ils ont fait perdre des, de l'argent à des gens. Donc, euh, on tourne la page. On tourne la page. Et puis, on, on fume du Island Sweet Skunk de Saint-Raphaël. That's it. That's it, man. Merci, Dominique. Merci à toute la gang de Port-Neuf. Port-Neuf, là, j'ai regardé, j'étais pas sûr. C'est entre Trois-Rivières et Québec. Sur le bord de l'eau, ça a l'air. Euh, Très calme, très bien. Ah oh, ouais, c'est dans le visage, c'est dans la tête. Euh, pas trop le corps. Euh, pas trop le corps. J'ai la misère à voir pourquoi est la Myrsen là-dedans euh... C'est vraiment, là, euh, sucré pinane. Prochaine vidéo euh, qui s'en vient bientôt, là. Il va bientôt avoir le boba de Namasté. Il va bientôt avoir, là, le produit avec CBD de Green Organic Dutchman. Le produit s'appelle Harmony Bio. Donc, CBD et THC euh, dans ce produit-là. Donc, euh, soyez attentifs pour les vidéos qui s'en viennent. Euh, plusieurs vidéos, les boys, plusieurs vidéos. Soyez patients, soyez patients. Euh, J'ai reçu des cadeaux aussi. Là. Soyez patients. On va en profiter. On, on va ouvrir euh, des cadeaux. J'ai reçu un cadeau ici. C'est du euh, Super Skunk. Euh, on va ouvrir ça. Il y a un message à l'intérieur. Belle grosse cocotte. Particulier, particulier. Ah, regardez ce que j'ai ici. L'abonné me l'avait dit sur Instagram. C'est une genre de pierre faite par la compagnie Raw. Et puis, il faut la mettre dans l'eau, je crois. Et puis, c'est fait pour humidifier son cannabis. Donc, une autre façon d'humidifier son cannabis. Et puis, en plus de ça, il m'a même mis un, un, un beau VEDA à l'intérieur, pour être bien sûr. Le cannabis et euh, humidité parfaite. C'est limonène, c'est citron, puis c'est quoi, c'est skunk hein, c'est ça, super skunk. Je vais vous lire le message. Salut Winman. Comme promis, voici le super skunk. Cultivé en hydroponique, donc euh, je pense que ça veut dire dans l'eau, les racines sont dans l'eau, sont pas dans la terre. D'une production privée pour quelques amis et connaisseurs et connaissances. Quelque part en Montérégie. J'avoue, pas trop collant. Son odeur skunky s'est fait pas mal aspirer par ce Boveda. Donc on croit vraiment que le Boveda prenne les terpènes. Bonne dégustation. Euh, donc, il m'écrit son nom YouTube. THC Aid. Un gros merci, mon ami. Donc, euh, sois patient, t'as vraiment été patient, gros merci THC Aid, euh, là, plusieurs d'entre vous, vous avez un nom sur YouTube, un nom sur euh, Instagram, gros merci, donc ça c'est fait, on va ouvrir ça aussi, ça m'intrigue beaucoup là, euh, ce collant-là, j'ai l'impression que Post Canada a encore ouvert mon paquet, euh, si Post Canada a ouvert mon paquet, ils vont m'avoir mis une lettre à l'intérieur, euh, me disant qu'ils euh, ont ouvert mon paquet, donc euh, on ouvre ça. J'ai passé une belle journée aujourd'hui. Euh, J'espère que ça va pas gâcher ma journée. Donc, il n'y a pas de lettre de Post Canada. Euh, j'imagine j'imagine que c'est l'abonné qui a euh, enveloppé ça comme ça pour pas que quelqu'un l'ouvre. Juste être bien sûr, là, que, que c'est bien ça qui se passe. Ah, ben je suis content. Ma journée va être encore bonne. Mais, ah, je viens de me rappeler de toi, là. OK, excuse-moi. Donc, on va ouvrir ça avec des beaux collants. Je sais pas si c'est toi qui m'avais donné des collants, ici, là, sur mon ordinateur. Hein, j'aime beaucoup les collants. Sauf que là, je vais être obligé de tout déchirer la lettre. Tout déchirer les collants. Ok, on ouvre ça. C'est qu'à l'intérieur, il m'a donné des joints. Oh, mais là, la lettre, est-ce qu'il fallait que je la lise? Mais là, je veux savoir les variétés dans les joints, mon ami. Y a-t-il un message? Y a pas de message? Bro, qu'est-ce qui se passe? OK, tu l'écris sur le bout du carton. Donc ici, j'ai du PPP. Alright, alright, alright. Ici, G4L, G41, je sais pas trop. Si vous savez, c'est quoi du G41, G4L? Et puis du gros Cookie. Je vais de voir ça. Euh, ça pire, Ça l'a pas pire. Ça l'a pas, pas pire. Il m'a donné ça dans un plastique là, vraiment bien, bien scellé. Avec un papier à rouler. Euh, un gros merci, mon ami. Donc, euh, tu me rappelleras ton nom. Je, je vais te dire, je vais te remercier dans les vidéos là, quand je vais essayer ton cannabis. Et puis merci là, à THC Aid pour le Super Skunk. Donc, euh, je vais terminer là. Le beau cadeau que. Dominique m'a fait avec le produit de la SQDC, le Highland Sweet Kong de San Rafael. Donnez un pouce à la vidéo. Allez vous abonner à mon Instagram, Weed Indicoman. Le nouveau t-shirt de Weedman va s'en venir là euh, à la fin juillet. Peut-être mois d'août. Et puis, euh, je pense que ça va être un bon modèle. J'ai vendu toutes mes chandails. Quoi? Tu mets du tabac dans ton joint, des calices. Ça, c'est tout vendu. C'est discontinué. Euh, J'ai tout vendu mes chandails. J'attends le facteur. Donc, on est en train de faire là, un nouveau modèle. Euh, je pense que vous allez l'aimer. Et euh, il va y avoir des petites modifications. Euh, on va checker les couleurs, tout ça. Euh, on va regarder ça en temps et lieu. Donc. Euh, J'ai aussi un autre projet que je vais essayer de pousser là, bientôt, là, dans d'ici 2-3 semaines. Je me prépare mentalement à faire le move. Et puis, euh, Winman est vraiment content d'être avec vous autres, les boys, les girls. Et puis, euh, plein de choses à vous dire. J'essaie de pas trop en dire. Et puis, euh, je vous adore. On se laisse là-dessus. Puis, on se revoit quand? Dans une prochaine vidéo. Ciao. Peace.